On travaille donc sur la distance et sur la précision. On est en garde, les lames commencent à se, à se croiser et on est point fermé. Tous les deux, on est point fermé. Il y en a un qui dirige. Donc, je m'appelle Mathieu Jolin, j'ai commencé l'estream à l'âge de 11 ans. J'ai enseigné en Vendée. J'enseigne maintenant donc, ici sur, euh, sur New York et Parthenay. J'ai fait une coupure donc, de 4 années sur euh, le parc du Puy-du-Fou où j'ai perfectionné justement euh, ma pratique de l'estream artistique. Ici, au Cercle d'escrime du Guéclin, nous faisons du loisir, mais également de la compétition. Certains licenciés ont un objectif de compétiteur et souhaiteraient participer au championnat de France. Et on dirige. Attention à la distance. Quand j'ouvre la main, Paul, tu allonges le bras, tu touches la main. Hop. Nous avons ouvert une section Escrime Artistique cette année. Euh, D'une part parce que ça me tient à cœur. Ça permet également de mettre une animation dans le club, notamment pour faire des spectacles. Il y en a certains qui ont une mauvaise coordination. Si vous êtes mal en garde ou si vous euh, vous, vous trompez sur le jackadish, vous me faites 5 fentes. 5 5 fentes. OK. OK, la pointe vraiment sur moi. OK. Touché, 5 fentes. En fait. Touché, 5 fentes.